Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 267 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu dont j'ai totalement oublié le nom <rire> qui s'appelle Circuits je crois, je crois qu'il s'appelle Circuits hein. voilà c'est ça euh, et qui est un jeu qui va se jouer essentiellement avec le, les comment s'appelle les euh... Il faut jouer avec des écouteurs avec des écouteurs avec un casque. Alors, du coup, que j'ai fait un peu l'idiot, j'ai baissé le son, mais on devrait être dans un jeu qui euh, qui euh, qui devrait être très beau ce niveau sonore. Déjà, on entend C'est zen, donc on est parti. On est parti pour ce jeu. On va faire un play. Je n'y ai jamais joué du tout. Et voilà, c'est un jeu donc de style puzzle, mais un puzzle audio. Donc, on va faire le premier niveau. Et je sais pas du tout en quoi ça consiste. Level 1. The first Alors, press play to enter play mode and listen to the music you have to rebuild. Cliquez sur l'alternative musicale pour music écouter le fragment de musique. Placez le cercle musique sur le conteneur. Vous devez construire la musique de la même manière que le mode de OK. Et donc, si je lance la musique... Ouah, con ce jeu... Il donne envie. Il donne envie, il donne envie. Il faut avoir là, un peu le sens de la musique. Hein. Alors c'est pas forcément donné à tout le monde, même à moi, je suis... Bon, on va voir, on va voir ce que ça donne. Alors, on va écouter ce qu'on veut comme son. Alors et ça, ça donne quoi Alors on va écouter. J'aurais dû monter le son de mon casque. Lui il va ici. Et lui il va ici, c'est parti. Ça devrait être bon normalement, ça devrait être bon, ça devrait être bon. Ouh, le son est bon, le son est bon, next level. J'aurais vraiment dû monter le son, je sais pas comment, si je peux le changer maintenant. Ah bah si, je vais monter le son dans mon casque. Euh, du coup, je vais euh, peut-être un peu plus de mal à vous parler. Click to the select music layer. Oh putain non. Oh non. You will need to selected music layer. The white color, of the sun, uh, music layer. C'est pour éviter de se perdre dans le... Dans les sons. Alors on va voir ce qu'on veut. Plus oui, c'est lui qu'il nous faut. Alors là, par contre, je sais pas. Donc ils nous disent voilà, on va mettre que le côté, que le côté gauche. Lui, c'est lui que je veux. Non, c'est pas ça que je veux. Merde, je suis con. Je veux entendre lui. Donc, lui, normal. Pour l'instant, il n'y a rien d'extraordinaire. Et quand j'écoute le pattern... Ok ok, c'est lui ici, et c'est lui là. Et on met tout le monde, et c'est parti. Il est trop bien ce jeu. <rire> Il est trop trop bien. Well done! J'espère qu'on n'entend pas mon casque à travers le. À travers le micro, ce serait dommage que vous entendiez un bruit de fond. <rire> Je me méfie. Mon dieu. Euh, côté droit. Ok, c'est parti. Non, c'est pas ça. C'est lui. Ok, ça c'est bon pour lui. Ensuite... Non, je veux que le côté droit. Ok. On va le récolter. Non. C'est drôle, hein. Je crois que c'est pas le bon, là. Mais bon, euh, du coup, on va voir juste les autres par... Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. On remet tout et c'est parti. Ouais. Ouh! Putain, faut, avoir, faut bien retenir les sons quoi. C'est un, un, un jeu vachement bien. Je crois qu'il est vachement bien. Il doit être énorme à la fin. Il doit être complètement what the fuck. Alors, disons, on va mettre que les jaunes. Non, pas comme ça. Ah, J'oublie. Oh putain, il y en a deux maintenant. Oh. Ok. Non. Ok. Il y a pas, il y a pas de lézard sur celui-là. Attends. Donc c'est bon pour ce côté-là. Ensuite on va sur ce côté-là. On va écouter. Ok. Euh, non, c'est pas ça que je veux essayer, c'est ça. Bon, de toute façon, il n'y en a qu'un hein, donc ça va pas être très compliqué. <rire> ok. Donc c'est pas le même. <rire> Lui. Et voilà c'est parti Ouh Elles sont trop belles ces musiques en plus OUI Je me suis pas trompé encore. Voilà. Main menu. Donc on a fait... Quelques levels. Sur les... Sur les pour l'instant 25. Il doit y en avoir plus que 25 j'imagine. Donc voilà on va s'arrêter là sur cette vidéo. Sur... Sur circuits. Je crois que c'est vraiment le nom complet. Je vais pas dire de conneries. Je peux pas voir le... Le process qui est lancé mais non non mais c'est circuits Circuit. de toute façon vous le verrez dans, dans, dans la vidéo euh, euh, dans le nom de la vidéo Il a pas de souci en tout cas c'est un jeu complètement énorme sur lequel je vais sûrement continuer à jouer après cette vidéo parce que c'est trop bien <rire> c'est du son et tout c'est joli ça donne envie c'est original j'avais jamais vu ça donc voilà si vous avez aimé n'hésitez pas à aimer si vous n'avez pas aimé vous êtes bizarre cette fois ci je vous le dis vous êtes bizarre parce que franchement qui n'aime pas la musique et qui n'aime pas jouer à des jeux Basé sur la musique, quoi. Enfin, c'est même pas une histoire de goût, là, c'est. C'est beau. C'est humain. Bon, allez. Je vous dis à plus. Abonnez-vous, partagez. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!